C'est une action que les écoles mènent avec des journalistes qui partent en reportage quelque part dans le monde après avoir choisi un thème d'enquête avec les élèves.